Nous sommes inscrits dans une trajectoire très ambitieuse pour notre territoire, qui est celle du zéro déchet en 2035. Et cela passe par actionner tous les leviers, à savoir euh, mailler le territoire en déchetterie, euh, aller vers la consigne et aussi faire sortir des usines de traitement et de valorisation des déchets. J'espère en tout cas que la population saisira cette opportunité-là pour permettre que le territoire de Terre-de-Bas soit mieux en tout cas en termes, en termes de, de, de collecte et de gestion des déchets. Je voudrais quand même remercier la région Guadeloupe parce que c'est la deuxième déchetterie que nous mettons en service en tout cas depuis que je suis président, après bouillant toujours terre de bas. On apporte en fait, du financement et de l'expertise technique sur, sur le réseau de déchetterie qui est en train de, de constituer la région Guadeloupe au niveau de la basse terre et en particulier sur cette... Déchetterie de terre de bas, donc pour être plus précis on apporte 525 000 euros de cofinancement sur ce projet. En fait c'est dans les missions de l'ADEME puisque nous on aide les collectivités et les entreprises à mener à bien leur, sujet, leur projet d'environnement. Là c'est un projet économie circulaire, développement durable bien sûr, qui permet en fait de de mieux recycler, de mieux réemployer les, les déchets de Terre-de-Bas. Donc Nous sommes sur une déchetterie à Terre-de-Bas qui a ses spécificités, comme les autres déchetteries, à savoir qu'à qu Terre-de-Bas, nous sommes sur de la triple insularité, même pas de la double insularité. Donc on, Il y a une prépondérance de, des coûts de transport, dans, dans le coût final de l'opération. Donc une opération que nous avions estimée euh, de prime abord à 700 000 euros, aujourd'hui nous coûte 2,4 millions. 4. Je dirais que c'est une très bonne action et c'est un bilan positif parce que pour, pour un petit territoire comme le nôtre, eh bien, vous avez constaté que eh bien, parmi les 6 euh, ou 8 déchetteries qui doivent être construites, nous sommes la troisième à être inaugurée. Donc pour moi, c'est une grosse satisfaction. Et je dis pour un petit territoire, ce n'est pas trop mal tiré.